chaudement on est, ouais. ouais. là, ben on est sous les plafonds Tu euh, dis alors là on est sous les plafonds d'un restaurant euh, qui se fait appeler la cité de l'empereur euh, j'ai le nom devant moi c'est pas tout à fait ça mais bon c'est pour le garder un peu secret euh, voilà donc on est monté directement tout en haut et puis on va découvrir petit à petit donc là on est dans les habitations et après on verra la partie resto donc c'est assez petit enfin c'est une grande maison mais c'est ça va être assez court je pense voilà on va vous montrer l'envers du décor des banquets chinois à remonter. Du salon. Voilà, voilà. Ouais. <rire> Faire une émission zone interdite. Ok, voilà. j'ai hâte de voir les cuisines ouais. alors. Allez, c'est parti! Non. Ouais ouais, bon y a plus grand chose comme trace à part les, les décos chinoises. Donc là, euh, premier étage, Donc on a fait la moitié déjà. Une chips dans un resto ça tombe bien. Allez. À la crevette juste. À la crevette Il chinois ceux non. Par contre il y a celles qui sont pas cuites là-bas, dans le wok. Euh... Voilà. Donc celle-là serait peut-être encore un peu potable. L'état c'est assez bien conservé. Par contre c'est encore bizarre, c'est un bâtiment qui a à vendre, mais qui est ouvert. Voilà. Euh... C'est encore assez bien conservé pour l'instant qu'il a en pleine rue, il y a du passage, c'est peut-être un peu ce qui le sauve. en profites pour la de euh, Ouais, ouais, ouais, ouais, donc... Euh... donc bah non, sympa Ouais, ouais, donc euh, pareil, on s'attend pas à plus un, un, une grosse maison, mais pas grand-chose à voir, à part les cuisines, la déco chinoise, et puis c'est tout. Tu rien à rajouter là, non Non, comme d'hab, toujours moi qui parle. Hein. Euh, bon, bah, c'est tout, là. la suite pour un prochain épisode. Thank <laughs> you.